Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de tester vos connaissances cinématographiques. Réussirez-vous à découvrir les dix titres à partir des indices que je vais vous proposer Attention, vous avez environ 15 secondes pour trouver la bonne réponse. Qui fera le meilleur score C'est parti Film 1 Cette question sera en deux parties. Première partie, dédicace. Si la dédicace ne vous aide pas, je vous donnerai plus d'informations dans un deuxième temps. C'est un film français dont une danse a récemment été remise au goût du jour par l'équipe Intégration 2020 en hommage à une tradition oubliée à l'UTBM, réveillant ainsi la promo 5. Pour vous qui n'avez pas cette information, un homme se déguise en rabbin pour échapper à une bande de truands, puis il y a mépris sur la personne et tout lui échappe. La bonne réponse est les aventures de Rabbi Jacob Film 2 Ce film nous permet de balayer quelques grands moments de l'histoire américaine grâce à son personnage principal. Sa vie personnelle est bien remplie par le ping-pong, la pêche à la crevette, la course à pied et bien d'autres choses encore. La bonne réponse est Forrest Gump Film 3 Transformer une DeLauréate en machine à voyager dans le temps Il fallait oser, et Matt Brown l'a fait. La bonne réponse est la trilogie Retour vers le futur. Film 4 Où l'on apprend comment le sphinx de Gizeh perdit son nez, mais aussi qu'un homme qui s'appelle On a un phare. La bonne réponse est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre film 5 Deux hommes que tout oppose. L'un est riche, l'autre au chômage. L'un est amateur de musique classique, l'autre hermétique à l'art contemporain. Ce film français de 2011 est basé sur une histoire vraie. La bonne réponse est intouchable. Film 6 32 ans séparent ces deux épisodes, mais pourtant, le premier n'est pas le premier. Obscure cette phrase est, pour y répondre la force vous trouverez. La bonne réponse est la saga Star Wars. Film 7 Certes, il n'est pas le monstre de Frankenstein, mais c'est du pareil au même. Sa monstruosité effraie autant qu'elle fascine. Ce serait lui qui ferait tomber la neige en réalisant des sculptures de glace. Mais il est aussi un excellent coiffeur. La bonne réponse est Edward aux mains d'argent. Film 8 Bien avant le temps des téléphones portables, ce personnage a réussi l'impossible téléphoner à sa maison et utiliser un vélo-volant. La bonne réponse est e « E.T. l'extraterrestre ». Film 9. Comme à son habitude, cet acteur et réalisateur dénonce les travers de son époque marqués par les crises. Ici, c'est l'aberration du travail à la chaîne qu'il met en avant, et tout cela sans parole. La bonne réponse est Les temps modernes Film 10 Le quartier de Montparnasse La foire du trône Le canal Saint-Martin Un épicier peu aimable Le déjeuner des canotiers de Renoir Un collectionneur de photomatons ratés Un homme aux os de verre Et une jeune fille qui aime réparer la vie des autres Composent ce film français La bonne réponse est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors, vous les avez tous trouvés Merci d'avoir joué